Vous avez sans doute vu qu'Apple avait sorti trois nouvelles Apple Watch. La Ultra, la série 8 et bien entendu la SE. Je vous ai proposé une vidéo comparative entre la SE et la série 8. Aujourd'hui, je viens de recevoir la Ultra. Donc on va la prendre en main ensemble, la découvrir, parler un petit peu de pour qui elle est faite. Et bien entendu, je vais celle-ci, ce modèle, la tester de fond en comble. Et je vous proposerai d'ici deux semaines, trois semaines, un test archi complet. C'est parti Commençons par déballer cette Apple Watch Ultra. On se retrouve sur un petit packaging Apple Watch. Bon, il est beaucoup plus large qu'un packaging d'Apple Watch Series 8. Mais il est assez classique. On va, hop, comme ça. Et là, on tombe directement sur une petite brochure. Petite brochure Apple Watch. Avec bien entendu les différentes Apple Watch. Et différents modèles ultra on va nous expliquer aussi comment la mettre en route et tous les éléments de cette montre c'est la première fois que je vois une brochure c'est la première fois que je vois un guide de mode d'emploi aussi détaillé sur un produit apple c'est impressionnant on a ici du coup l'apple watch et ici le bracelet que j'ai sélectionné le bracelet que j'ai sélectionné c'est le bracelet jaune on va regarder en premier ce bracelet le déballer hop Hop, J'ai pris un bracelet plutôt classique hein. J'ai pas pris les bracelets qui font simplement une boucle Je préfère rester sur un modèle Basique pour voir ce que ça donne On a ce bracelet hein, alvéoles Qui est plutôt joli au niveau de la couleur On nous explique aussi L'utilité de cette petite boucle en plus faut installer Pour pouvoir bloquer le bracelet De cette manière Regardons maintenant la partie montre Et on est parti On enlève les deux côtés Et on la déballe Ok, elle est quand même beaucoup beaucoup plus grosse qu'une Apple Watch hein. Regardez ça Ouais, beaucoup plus mastoc Beaucoup plus Plus, plus, plus Qu'une Apple Watch On a quand même le même design mais on est vraiment sur autre chose On va installer les bracelets et là, on a notre Apple Watch Ultra. On va bien entendu parler du design ensemble juste après. Je vais voir si je peux l'allumer. Ouais, je peux l'allumer. Regardez-moi la grosseur de l'Apple Watch. Elle est vraiment très, très, très imposante. Hein. On va pas se mentir, du, du 49 mm, déjà, en montre circulaire, c'est imposant. Mais là, ça paraît encore plus imposant sur une montre rectangulaire. Voilà pour ce qui est du déballage. Maintenant, on va regarder de plus près son design. Regardons maintenant de plus près le design de cette Apple Watch Ultra. On l'a vu lors du déballage, on est sur une montre avec des dimensions assez hors normes. On est sur un boîtier en titane de 49 mm. Oui, un boîtier totalement en titane, qui va pouvoir résister à l'eau jusqu'à 100 m. Mais ça, on va y revenir dans les caractéristiques techniques. C'est un boîtier qui respire vraiment la résistance. On aurait une résistance à la poussière IP6X. Mais ce qui est encore plus impressionnant, ça va être son écran C'est l'écran le plus grand et le plus lumineux jamais vu sur une Apple Watch C'est un écran en retina bien entendu, compatible Always On Qui va briller même en plein soleil avec 2000 nits de luminosité de pointe Autre nouveauté, ça va être un peu la tranche de cette Apple Watch Du côté gauche, on va retrouver des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir C'est-à-dire ici, deux haut-parleurs qui vont permettre d'amplifier le volume pour les appels ou Siri Un bouton d'action de couleur, là il est orange, c'est assez original, c'est assez on va pouvoir le personnaliser pour mettre des repères etc on le verra pendant le test et ici une petite sirène qui va émettre un signal sonore de 86 décibels pour attirer l'attention ça va pouvoir se faire entendre sur 180 mètres de l'autre côté on va retrouver un ensemble de trois micros ici les petits, le petit trou qui va permettre du coup de passer des appels audio etc etc un bouton latéral comme on a à peu près sur les Apple Watch et bien entendu la petite couronne, la digital chrome Qui va pouvoir du coup Permettre de naviguer sur la montre Là dessus on va être sur euh, le même principe Qu'une Apple Watch classique sauf qu'on aura Une petite surélévation, on aura une protection On aura vraiment de la résistance Le dernier petit trou ici c'est un Profond 10 mètres qui va pouvoir afficher La profondeur sous marine jusqu'à 40 mètres Ainsi que la température de l'eau À l'arrière on va retrouver toutes les technologies qu'on a Sur les Apple Watch Series 8 C'est à dire le cardiofréquencemètre, Le CG etc etc je vous le disais, il y a différents types de bracelets Il y a des bracelets boucles alpines, il y a des boucles train ou il y a des bracelets océan. Moi j'ai un bracelet océan jaune qui est assez sympa Je vous avoue que j'aurais aimé avoir le bracelet orange mais euh, il était déjà en peu de stop Donc j'ai pris le jaune qui est aussi plutôt joli Bref on est quand même sur une montre très jolie même si elle est très imposante et très résistante Maintenant on va parler plus précisément des caractéristiques techniques car, je, car oui, je vous l'ai évoqué, elle va intégrer la plupart des capteurs, la plupart des caractéristiques techniques qu'on a sur la série 8. C'est-à-dire le nouveau capteur de température qui va permettre d'offrir des informations inédites, notamment pour la santé des femmes et améliorer le suivi du cycle. On va aussi bien entendu avoir l'ECG qui va permettre d'enregistrer les pulsations et le rythme cardiaque à l'aide de cardio électrique électriques pour analyser les données et détecter les signes de fibrillation auriculaire. Et on aura bien entendu la SPO2. Mais au-delà de ces capteurs qu'on a déjà sur la Series 8, on va voir quelques particularités sur la Ultra. On en a déjà évoqué quelques-unes. Cette montre sera étanche jusqu'à 100 mètres de profondeur. Elle a été testée selon la norme MIL-STD-810H qui est la norme militaire pour une haute résistance à la chaleur au froid etc etc allez bien entendu je vous l'ai dit aussi résistante à la poussière ip6x avec son écran et son verre en saphir et on va voir aussi du coup ses micros et ses haut-parleurs en plus notamment aussi avec la sirène de 86 décibels bon voilà on a fait le tour du design des caractéristiques techniques maintenant on va la prendre en main on va voir comment on navigue dedans voir ce qu'on ressent même si ça doit être très proche d'une série 8 je suis, sur ma... je suis sur mon Apple Watch Ultra. Je vais bien entendu pouvoir personnaliser normalement mon écran. Moi, je ne vais pas prendre celui-là. Je préfère limite un écran un peu plus animé, peu importe. Dans les nouveaux écrans, on doit avoir des trucs sympas. On va voir, hop, comme un plus classique comme ça. Et après, bien entendu, on va avoir différents boutons. Si j'appuie sur la couronne ici, je vais pouvoir avoir mon nuage d'application. Hop, je vais pouvoir naviguer comme ça, bien dézoomer, etc. Si je rappuie sur la couronne, hop, je vais revenir sur mon écran principal. Si j'appuie sur le bouton en bas, je vais avoir mes applications ouvertes et si j'appuie sur le nouveau bouton ici, si je reste appuyé dessus je vais pouvoir lancer rapidement la sirène ça risque de faire beaucoup de bruit la fiche médicale le point de départ avec la boussole etc etc ou alors lorsque j'appuie une fois ça m'amène sur les exercices je vais vous montrer ça hop, j'appuie une fois, ça me lance mes exercices pour pouvoir lancer une course à pied donc restant appuyé longtemps sur ce bouton qui s'appelle le bouton d'action, je vais pouvoir du coup me faire un petit peu sauver la vie ou alors lancer une activité ou lancer quelque chose bien entendu si je reste appuyé en haut à droite je vais tomber sur mon ami Siri qui est toujours présent, ensuite si je swipe en haut j'aurai mes notifs, si je swipe en bas j'aurai mes raccourcis et là après on reste sur vraiment ce qui est euh, assez commun hein, sur une Apple Watch, c'est à dire les fonctionnalités, smart, etc, etc. À l'arrière, bien entendu, je vous l'ai dit, les cardio-fréquences mètres qui vont nous permettre de lancer un sport. Voilà grosso modo pour la prise en main de cette Apple Watch Ultra. Bien entendu, je vous l'ai dit, je vais la garder au poignet pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et je vous ferai mon test complet sur comment on vit au niveau smart avec elle. Si c'est exactement comme une Apple Watch. Si le fait qu'elle soit imposante, bah, ça gêne un peu. Bref, je vous ferai mon test super complet et mon retour d'expérience. Ça arrive bientôt. Merci et à bientôt sur ma chaîne.